Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment brancher le Miki Miki à votre ordinateur. Alors, c'est assez simple. Première chose, on branche le câble USB dans une prise d'ordinateur. Deuxièmement, on branche la micro prise USB dans la carte. Et une fois que ça va être branché, on a un témoin lumineux qui s'allume et qui nous dit que notre carte est vraiment fonctionnelle. Par la suite... Je vais vous faire un premier petit programme qui va montrer que la carte est bien reliée et qu'elle est fonctionnelle. Alors, pour ce faire, on va utiliser deux, deux câbles crocodiles. Alors, premièrement, j'ai fait à mon programme, j'ai fait une commande pour utiliser la barre d'espacement. Donc, quand la barre d'espacement va être pressée, je vais lui faire faire le son du chat. Alors, la carte Makey Makey s'utilise avec des petits circuits. Électronique. Donc, c'est important que le circuit soit fermé. Je vais donc utiliser un deuxième fil dans la mise à la terre. Donc, je branche mon fil vert à la mise à la terre et je vais prendre la partie métallique de mon fil vert, donc la pince crocodile -croc dans une main, et je vais prendre ma deuxième pince. Et lorsque je vais toucher euh, avec mon corps aux deux extrémités des pinces, le, là -bas, le programme qui est programmé sur la barre d'espacement va partir. Donc, on entendra le chat mialer. Donc, on entend bien le chat scratch m'y aller parce que mon circuit est fermé. Donc, on a une touche euh, qui dit lorsque la barre d'espacement est pressée et le courant peut circuler dans mon corps puisqu'on est conducteur. Bon, C'est assez amusant d'utiliser cette fonction avec les élèves. Mais On pourrait aussi décider de dire je ferme tout simplement le circuit en touchant les deux pinces alligator et on voit que le chat Mial, comme mon programme le demande. Alors, dans un autre programme, je vous montrerai comment on peut aller chercher les blocs de miki et comment on peut les placer, afin de faire des commandes à distance avec notre microcontrôleur Miki-Miki.